Et même j'ai reçu l'épisode 3 de Sumitania modique. Voilà. Alors comme d'habitude on va faire euh... Deux mondes j'ai encore changé de mode ouais. Mais j'ai pas l'entendre, c'est mécanique euh, par contre, une surprise euh, dans le Il Oui, peut trop vous savez, dans ce jeu, on a fait Mokasonic à un moment. Eh, <rire> bah, le va s'affronter lui-même. Ah, mais il va affronter Mokasonic. Le futur, euh, du passé. Donc. On sait tu pense il, il tue même. Il le à ta, ta. Là, vous déjà fait le Shadow était Et là, est normal, mais j'ai pas compris qu'on avait est plus en mode euh, en même temps. Le Shadow, il y a de Shadow Mighty, Shadow Ray, Shadow Sonic. Sinon, Sonic, a terminé je suis pas sûr avec cru hein? mais oui je crois que bon tant vu, on passe par en bas Fort, on, longueur. on respecte la logique du let's ah, bah, du, du, du play et modé. On reste avec les modes. La c'est euh, FP non modé. Si j'enlève les modes, c'est un euh, bizarre. Modé ou c'est pas modé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 c'est ce Shadow-là, que Ah, j'ai réussi à la ralentir un peu. Waouh, waouh, waouh, shadow il est vanté. mais pas la vitesse, et son but que j'ai pas le est tout le temps en fait. Ouais, voilà. J'ai enlevé le Hérisson. oui bon deux hérissons. Emmy elle est à peu près normale. Je, euh, je dis à peu près mais elle est normale en fait. Amy, elle est normale. Voilà. pas se pas. Ah, ça je peux le casser avec le. Euh... non mais t'as fini qu'il y a plus de force je sais pas je dis à peu près non non non mais non non non non non force. que que le non non non a non non non non non non non non encore non non non non non non non non non non non non non non non non non Jouons encore avec Kirby Kirby est tout petit par contre il est encore mieux Kirby, mais Kirby deux fois plus petit c'est trop bizarre mais t'as tu fait deux fois la taille de Kirby un oh, peu bah, c'est Kirby qui va affronter le boss Shadow a fait tout, tout le niveau Euh, non, que je pense moi c'est personne la tête, Ok, ok, ok, c'est ouais, normal, Ah, en même temps on fait pas de... Ah, pour... Attends, c est... C est très, très cool. Du coup, je vais d'autres personnes pour un euh... tuer. personnes. Ça, je, je, veux... je verrai leur gueule. Merde, mais qu'est-ce que c'est Le prochain monde, j'ai juste sais pas si c'est... Ouais, c'est le monde où on va affronter. Ah Merde, ah, du coup, ce sera Sonic au cas où mais du coup je crois taille le euh, normale à lui non, en fait non il a mis même... box que... que tel en fait des euh... Ah, c'est trop j'ai fait switch avec une personne le prof cabil à bah là, je suis à 10 à 10 à moment, je me dis 10 à 10 à je me dis, bah, bien, au Mighty ça va encore un mode que je dis à Même Ashwar il devient le custom Ashwar c'est une cut pas... pas... mais il va faire un peu ça va dire pas mal. Que Sonic, monsieur. qui vert pour la rouge. Oui, c'est. En fait, c'est. une lancement c'est. que Sonic, qu il y en a quelques-unes qu'on changer. oui. La Sonic Qu'est-ce qu'il fait Voilà, on ouais, va le deuxième monde de... On pas ouais. encore avec Kirby, mais on a eu plein de voir la carte d'une mais bon j'en avais 4 fois alors ah. Ah, là, je suis pas content ah ouais je comprends aussi on a eu plein de voir on a eu 4 fois au moins ouais bon c'est j'ai le mode ah mais si si je reprends le mode Mario il y a Wario enfin Wario il y a une bande de on a un gros pico, c'est vrai. Ah merde Ouais. Voilà, ça, je... vous dire vous pas J'étais petit, ça, c'est pas pour vous... Vous heures, là Mais j'ai la ah, merde, c'est leur co Moi, je monte comme ça, vous bon, voir hein. wouah ça... c'est agréable ah les bâtards ah pour les gens qui jouent une caches c'est mon ici c'est quand même à moitié quoi ah il fait même les maçons que je suis mis comme vous ah ouais je pour mes caches c'est bien j'ai là! Hyper... Sommes, il, il fera des animations. Viens Quand même <rire> ouais, Je vais le toucher là. Ai, je vais le toucher par quoi Je vais touché toucher par quoi Qu'est-ce C'est ça Ok. One, yes. One, one, mais. Ouais. Ah! Mais tu ça commence à être très les long mais... Euh, euh, c'est ah, de jouer avec un Ah, pas soin... voilà. quoi là c'est une pas ah. Bon, je dans le sens... Mais tant pis, c'est pas grave, on va le boss avec eux. Mais. Je joue avec Sonic. J'ai pas l'impression de jouer avec Nukas. J'ai l'impression que je joue avec Sonic. Non mais c'est vrai. Bon Asonic cool. Mais un dirait Sonic. En vrai intéress Sonic Là c'est Ashura. Ashura, c'est un bug de Sonic 2. Donc euh. Voilà, ouais, c'est qu'il est. Qu mode pour tout ça, donc euh... Attendez deux secondes. Oh non, pour cette absence. Ah non Il ne pas monter, parce qu'il y a deux plans. Ouais! Ah, ouais, ça y est, c'est le boss, enfin. Tiens une grosse oh, lumière Thank you. T'as sonic à ce moment-là sonnique mais pour oh, moi c'est moins bizarre Ou oh, et puis c'est le bordel dans ce niveau Alors j'ai plein de nuits dans tout le niveau Ah c'est trop dur, attention. Hein. Mais attends, j'ai suis en là. Je que deux personnes dans cette vidéo. ou quoi là, la maison, la bon, à la main, est Non, on route. Non, non, non, non, non, non, oui, donc que le temps de que Ça part dans tous les sens, ça c'est bon. Oh, bon. Oh, bon. Ah, non, non, non, non, non, C'est c'est non, non, non, c'est non, non, non, C'est non, non, non, non, c'est non, non, C'est pas non, non, non, non, c'est... non, non, Bon, non je suis bon là j'ai complètement tiré à l'ouest euh, mais au final ça lui marché que je pas été... en fait, hein. Tout pour, euh, je vais que pas habillé. Si tu es bon pas es c'est tu es tu es bon tu tu es bon tu es c'est je es tu es tu j'ai raté. C'est pas déjà la fin, bah si c'est déjà la fin. Bah, bah okay. C'est trop long je vais faire c'est mais t'es pas notre pote toi normalement <rire> T'as pas qu'à te quitter avec moi pour battre avec moi Donc là c'est un boss J'ai déjà un au boss quoi Ah c'est du truc ici Oui oui, oui Ouais, euh, je suis de direct là-dessus. avec Je vais mettre en mode super-sync. Je vais Voilà, mode sphère... super super HP. Hein. super-Kirby super Merde, je suis rentré dans le truc. What non, non, non, non, non, non, pas non, non, non, non, Il non, non, non, non, non, non, non, mon gars Bon bah c'est parti, c'est euh... okay. Non parce que je perds souvent dans son jeu, c'est euh, voilà. un, un, un, un, un... je partout. Voilà, j'ai non si c'est leur petit qui meurt. Voilà je ne triche pas, je le fais honnêtement. Honnêtement. Je le fais honnêtement. Ouais je l'ai fait honnêtement. Ouais. Je veux voir, je le fais honnêtement. Metal Sonic, j'adore Metal Sonic. Oh non, à <rire> <rire> <rire> je vais apprendre. Oh non! parce qu'en même moment je me transforme en super thèse <rire> Je, vais la, je, je termine niveaux, Du coup, <rire> bon ben voilà, j'ai fait planter le jeu et on est très content. Mais oui, mais non, j'ai un abruti, j'ai un abruti. Il n'y a plus rien là. <rire> ah, oh non, il est bloqué, il est complètement bloqué, Non réponds répond pas. Et ouais, vas-y, <rire> rajoute-toi aussi. Oh putain! Oh, un hein, putain. <rire> bon c'est pas grave, je, je termine. Bon bah, merci à tous l'épisode 3 de